Bonjour à toi, chers spectateurs, il est là. Il a mis du temps à arriver en France, je, je, je ne compte même plus les mois qu'on a attendus depuis l'annonce de sa bande-annonce, mais il est là, on va parler donc de The Green Knight, ou Le ah, Chevalier Vert, mais non, oh, là là, mais il est insupportable, il commence déjà, de David Lowery. Euh, L'histoire, pour faire extrêmement simple, euh, c'est une relecture de la légende arthurienne, c'est tout. J'ai pas envie de vous dire grand chose de plus. Il faut que vous gardiez le plus de mystère en voyant son métrage. Dites-vous simplement que vous allez voir les mêmes choses qu'on a l'habitude d'entendre autour de cette histoire, mais relues par un auteur qui a une vision singulière du cinéma. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous vendre le film et de vous donner envie de le voir. Et donc, pour en parler avec moi, ben, voilà. j'adore les films à 24. Et voilà, il adore les films à 24. Il est là, Hugo Joubert. Comment vas-tu, Hugo Bah eh ben, écoute, ça va très très bien cette nouvelle année. Oui, bonne avec année. Toi. Bonne année. Non, <rire> <rire> Covid. Euh, je sais même pas Enfin, On en avait déjà parlé Lorsqu'on évoquait l'EMB On <rire> ne pensait pas voir The Green Knight sortir en France On n'y croyait plus On se disait qu'on verrait le film sortir sombrement En DVD ou en Blu-ray Des années et des années après son passage aux états unis Heureusement donc le film est sorti Alors c'est sur Amazon Prime Donc c'est pas ouf Mais ça vaut mieux que bah, ça qu'il ne sorte pas On en discutait juste avant Et on a la chance de pouvoir le voir Voilà Alors avec le regret de ne pas pouvoir le voir au cinéma comme nos voisins belges exactement mais au moins, on peut y avoir accès, quoi, donc Exactement. Ça, même, on va pas non plus cracher dessus, vu ouais. que que c'est. Oh oui, tout à fait. Donc du coup, voilà, au-delà de ça, petit contexte, le film donc est sorti un petit peu de nulle part, a popé une bande-annonce courant mai-juin de l'année dernière. Une bande-annonce qui a tout de suite estomaqué tout le monde parce que on connaissait l'origine du projet, on savait que c'était une relecture de la légende arthurienne faite par David Lowery qui, mine de rien, est un cinéaste qui a beaucoup marqué les esprits avec A Ghost Story avec quelques autres films, mais c'est vraiment celui-là qui l'a imprimé dans l'inconscient collectif comme étant un cinéaste avec une vision très singulière du cinéma. Donc du coup, tout le monde s'est hypé comme des fous, mais vraiment comme des fous, genre à un point où vraiment il y avait une espèce d'attente monstrueuse, mais le gros coup de mou qu'il y a eu, c'est que a 24 visiblement a imposé un budget pharaonique à l'exploitation du film, ce qui fait qu'en France, ben, aucun distributeur n'a voulu exploiter le film. Et en même temps, je peux les comprendre, mine de rien. Après avoir vu le film, je peux totalement les comprendre. Mmh. Ah, je t'assure que je peux les comprendre. Mmh. Je suis un distributeur, j'ai ce film devant les yeux, on me met un prix pharaonique et on me demande de l'exploiter derrière. Je sais déjà que je vais perdre de l'argent. Ouais. ouais. ouais, Et ouais, ouais, et ouais. Ah, Non, mais c'est un peu triste. Mais, mais c'est dommage. Donc, mais c'est dommage, voilà. Mais donc, contexte placé, mon cher Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de The Green Knight Eh bah, ben, assez décontenancé par le contenu, le rythme. Bon, en fait, je me suis retrouvé un peu comme pour l'ambe où c'est des films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il y a un classicisme un peu plus présent quand même dans The Green Knight, je trouve, au niveau de l'iconographie, au niveau de l'image. Ça reste une œuvre assez déconcertante, mais que j'ai trouvée néanmoins excellente. Enfin, vraiment, que ce soit visuellement, que ce soit euh, l'histoire qui est... qui est racontée et comment elle est racontée, enfin vraiment, j'ai je... ouais, été euh, transporté. Et... On en reviendra, mais l'acteur, il fait pour beaucoup aussi. Oui, ça, ça ne m'étonne pas. Euh... J'ai bien aimé, mais je retiens plus le visuel que l'histoire. Mmh. J'ai eu la je sensation comprends. avec le temps que ce film était vraiment marquant pour l'imagerie avec laquelle il choisit de dépeindre le récit. Et que finalement, la manière avec laquelle il est narré, il est conté et il est mis en forme, bah comme tu l'évoquais, c'est très classique. Je trouve ça vraiment... Enfin, c'est très classique dans sa, dans sa structure de base. Mmh. Les éléments derrière et tous les aspects qui vont construire le récit, que ce soit des utilisations de personnages, que ce soit des utilisations même d'animaux, que ce soit des utilisations de, de, de choses qu'on a l'habitude d'entendre dans cette, dans cette histoire, mais qui ici sont remis en forme de manière intelligente, pour moi ça fonctionne parce que le visuel accompagne parfaitement cela. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que la manière avec laquelle le récit progresse, la manière avec laquelle les personnages progressent, tout ça, c'est assez finalement convenu et c'est rarement totalement surprenant. Ouais, mais... Pour autant, encore une fois, derrière, on a David Lowery qui réalise le film et David Lowery qui réalise le film. Ce n'est pas uniquement un film qui va raconter une énième fois la légende arthurienne, c'est un film qui cherche ça. à apporter voilà. des aspects visuels, dramatiques et, et, et contemplatifs qui sont assez fascinants et qui font que le film, malgré tout, est quand même vraiment imposant. Vraiment imposant. Mmh. Je trouve vraiment que le film est, est une espèce de, de bombe qui, je comprends encore une fois, aurait planté mais bidé mais absolument de manière monumentale en France, si un distributeur l'avait sorti en salle. Mmh. Ah si, si c'est... Eh, Hugo, Hugo je... l'EMB est en train de se casser la gueule. L'EMB oui, ne mais... marche pas. Mais l'EMB est en la même démarche construire un récit autour d'une histoire ouais, qu'on verrait je comme étant quand même classique. beaucoup plus accessible The Green Knight que l'année. Ouais, je trouve pas. Mmh. Je trouve pas. Honnêtement, mmh. tu l'as dit toi-même, il a un rythme très bâtard. Honnêtement, oui. aujourd'hui, tu fous les gens devant ouais, un film y avec y un, un rythme bâtard. Il y a plus de films avec des rythmes bâtards, enfin, des rythmes particuliers, on va dire, ouais. qui sortent au cinéma. Mais justement, et ces films-là, qu'est-ce qu'ils font mmh. bah, Ils bident. <rire> Cherche pas Hugo, hein. je ouais. sais, hein, t'as envie de le défendre, oui, je suis oui, totalement oui, oui, d'accord oui. avec toi et j'ai envie de le défendre aussi, mais je peux pas m'empêcher encore une fois de me dire, je suis un spectateur lambda qui attend une légende arthurienne, qui plus est, f... c'est bon de le rappeler, la France a déjà eu une légende arthurienne l'année 2021, un certain film qui s'appelait Camelot c'est vrai, oui. Et c'est pour ça aussi qu'un oui, distributeur pas non plus. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'un distributeur à mon avis, lorsque le film lui arrive oui. entre les pattes, il a dû se dire alors soit euh... je prends ça et je me prends dans la gueule, un gros beat plus Camelot qui va me prendre tous les spectateurs que je voulais avoir, soit je ne le prends pas. Je ouais. ne le prends pas. Non, sûr. non mais j'ai réfléchi vraiment, je pense qu'il y a eu cette question qui s'est posée. Mais c'est posé, dommage. Et c'est dommage encore mm -hmm. une fois, c'est dommage, c'est bien de une le rappelle, qui mais dommage. mérite d'être vu au cinéma. Je trouve. Oui et peu importe le spectateur et je pense que des gens auraient pu y aller et sans découvre... être habitués et découvrir un film et découvrir, qui, euh... Allait, euh, qui allait voilà. potentiellement les marquer et... Mm -hmm. et aussi il faut rappeler mais ça c'est pas assez mis en avant non plus mais que Ghost Story de David Lowry aussi Absolument il n'était pas beaucoup distribué. Ah, si, si. Pourtant, si. il avait une super distribution. Ah ouais. T'inquiète pas, Universal mais... avait misé dessus comme ils avaient misé à une époque sur The Witch. Ils l'avaient sorti dans plein de salles en misant vraiment enfin, sur un film fantastique qui pouvait potentiellement avoir la forme d'un film. Il faut remettre aussi en contexte le fait que c'est une période très particulière aussi pour les distributeurs et les Exactement. cinémas. Et je pense que ça a refroidi malheureusement, mais d'un autre côté, c'est légitime au niveau finance. Le fait que bah, aujourd'hui, les gens qui vont au cinéma ils vont moins y aller et ils, y vont, ils vont pour... ils y vont moins pour de la curiosité en voilà plus. ils y vont parce que bah il va y avoir Matrix il va y avoir Spider-Man, il va y avoir les Éternels il va y avoir enfin on voit le top des films les plus vus cette année en France euh, y les, y trois, les, quatre, les quatre premiers c'est des gros blockbusters quoi oui, c'est ça il y a rien vraiment sur là où il y a quelques années où il y avait des petites euh, des petits trucs bah, l'année dernière euh... par exemple l'année dernière où il y a eu pas mal de films qui voilà. étaient petits mais qui là cette année c'est pas enfin c'est pas possible et je d'un côté faut le comprendre aussi ouais c'est vrai. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc l'écriture est donc basée sur la légende arthurienne, donc en gros David Lowry c'est basé sur plein de récits et plein mmh. de formes qu'a eu le, le film. D'où du coup le fait qu'il se crédite comme étant l'adaptateur finalement de cette histoire à l'écran. Mmh. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que du coup derrière, d'habitude lorsqu'on a ça de marqué, c'est parce qu'un auteur s'est basé sur un roman, sur un truc comme ça. Là c'est juste adapté pour l'écran et tu n'as rien d'autre. Donc c'est assez surprenant. Mais donc ouais, David Lory a adapté donc pour l'écran la légende arthurienne. Euh, la forme qu'il donne à son récit est assez... assez déconcertante dans ses premières minutes, je dois avouer. Oui. Parce que dès le début, tu sens qu'il ma... va y avoir une manière particulière de raconter le récit. Tu... tu sens dès le début que ça va être assez atypique et, et je trouve que c'est assez... assez génial. De la manière avec bah, laquelle se pose le que, récit. ce que j'allais dire, c'est réussi. C'est atypique, mais c'est réussi. Là où certains vont essayer de raconter une histoire de façon atypique, et malheureusement ça va un peu desservir, enfin l'écriture va desservir l'histoire et tout. Là, c'est franchement du début à la fin, j'étais là en mode Allez vas-y, emmène-moi, film, je te suis, je fonce. Et non, je trouve que l'écriture est par ces petits épisodes en fait, ça limite des sketchs. On pourrait limite dire que c'est un film à sketch, bah, mais c'est si comme il y a un film conducteur. C'est comme beaucoup de légendes en fait. Mm. C'est des petites bah, étapes que vont traverser Là, un personnage. C'est pour... bien, c'est bien amené à chaque fois. Il y a ce fil rouge du personnage qui qui nous emporte et qui est très très bien écrit aussi. Et du coup, bah moi, je... enfin je trouve l'écriture effectivement assez déconcertante, mais euh, elle nous emmène, elle nous prend par la main et. Ouais. Non, ce film marche. Moi, je, enfin, je trouve que ce film marche. Ah non, mais il fonctionne. Après, ouais. moi, je peux pas empêcher quand même de trouver l'écriture qui est très conceptuelle dans ses premiers instants, qui a tendance par la suite de l'avancée du récit à aller vers un aspect beaucoup plus classique entre mm. guillemets de composition soit des personnages soit de la manière avec laquelle le récit se construit mm. c'est à dire que rapidement mm. on a l'impression dès le début qu'on va presque être devant un récit qui va être déconstruit et qui va être un petit peu mélangé et, et, et hasardeux ce qui moi m'intrigue beaucoup j'adore les films qui ont tendance justement à vouloir jouer avec le spectateur et à se dire la base est bien mais il faut amener un petit quelque chose de plus pour mmh. réussir à faire en sorte que le récit ressorte par soit des aspects narratifs, soit dramatiques. C'est par exemple ce qui m'avait beaucoup intéressé devant Lem pour reprendre un film à 24, mmh. ou également devant Midsommar qui avait tendance à, à être très disparse, très à, à vraiment s'étendre en fait sur les bords. à vraiment s'amuser justement sur le fait d'être perdu au milieu de cette zone. Et c'est mmh. exactement ce qui aurait dû potentiellement se passer je trouve avec The oui, Midnight. Et parce que David Lowery est un auteur qui je pense, beaucoup plus classique dans sa base. Oui. Si on regarde la filmo de David Lowery, il n'a jamais été un auteur qui, narrativement parlant, cherche à bouleverser les codes du cinéma. Oui, mais je trouve que sans bouleverser les codes, je trouve qu'il y a des petits points de narration qui sont montrés après avec des images aussi qui le servent, qui ne pas nous perdent, mais nous disent que, regardez, vous regardez pas non plus un film classique, vous regardez pas un film que vous avez vu 100 fois. Il ben, y a notamment toute cette séquence dans le château où il rencontre donc un seigneur oui, de, un voilà. ben, de guerre. Et qui... je, pense, je, pense à, je pense à ce moment-là, je pense au moment où il est attaché dans les bois, mm -hmm. sans trop en raconter non plus, mais, euh, mais il voilà, y a des petits moments quand même qui nous disent que, même si l'écriture a quelque chose de classique et euh, qu'on retrouve dans certains films, il ben, y a quand même des petits points qui font que, hey, on est quand même dans un film particulier euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, tant par l'image que par l'écriture. Oui, tout à fait. Et puis il y a un jeu d'ironie finalement qui est assez présent durant une grande majorité du récit, parce que, si, comme tu le dis, il y a des petites séquences comme cette fameuse séquence dans le château ou des choses mmh. comme ça. Il y a constamment, bon, c'est pas du spoil, hein, vous en faites pas, mais il y a un petit <rire> jeu d'ironie qui consiste à jouer sur le fait que potentiellement le héros pourrait mourir à cet endroit-là. Oui. Et ça arrive à être plusieurs reprises dans le récit, et je trouve cette idée assez intelligente, parce que mmh. justement ça pose le récit comme étant une espèce de. Longue divagation hasardeuse d'un pseudo-chevalier, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas oui. vraiment chevalier, mais d'un pseudo-chevalier qui va essayer de trouver une certaine noblesse dans un endroit où il a peu de chance finalement d'en trouver oui. une. Et c'est assez intelligemment amené parce que du coup, en tant que spectateur, on est, on est presque vraiment perdu devant ça. Et on se dit, bah, attends, il... arrive, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive en fait Qu'est-ce il... qu qu qui. Qu'est-ce qui se passe là Il est mort, il est il... il... encore vivant. Et c'est assez intelligent oui. parce que du coup, c'est là que. David Lowry pas ces petits aspects-là, arrive justement à contrebalancer le côté très classique de sa forme. Et je reviens sur le côté classique, mais d'un autre côté, c'est une adaptation aussi d'une œuvre classique, d'une œuvre qui a traversé les âges et qui reste... Euh, qui, re, enfin, qui reste qui ouais, reste une dans l'air euh, Dans l'air du temps et qui reste une œuvre... Euh, bah, je pense qu'il ne pouvait pas non plus complètement déconstruire le récit et en faire un truc à la Mitzomar où là, Midsommar, on part avec un tout nouveau... Euh, ah oui, mais là, oui, non, non, non la comparaison script, avec Midsommar s'arrête là. Hein, voilà, mais là, on est sur une écriture classique, d'une œuvre classique, et je pense que s'il avait... était parti dans d'autres sens, et dans quelque chose de beaucoup moins euh, classique, ou beaucoup moins ordinaire, ça aurait peut-être desservi l'adaptation aussi. Peut-être. Parce que ça reste une adaptation, même si c'est une œuvre qui est lointaine, c'est une œuvre qui n'est pas forcément abordable. Enfin, moi, avant d'avoir vu le film, Les Légendes arthuriennes, j'y connais quasiment que dalle, à part les 3-4 épisodes de Camelot que j'ai regardé, je n'aime pas Camelot, je n'ai pas vu le film bisous à vous <rire> mais ça reste, voilà c'est une œuvre classique et je pense que l'adaptation se devait d'être classique aussi ouais. dans un sens je pense qu'il aurait pu contrebalancer ça par un petit peu de, de nouveauté mais après je ne peux pas en vouloir à David Lowery parce que encore une fois c'est bon de le répéter, c'est un auteur qui a souvent eu tendance voilà, dans la construction de ces scénarios à ne jamais être vraiment un novateur c'est plus dans sa mmh. manière de jouer avec l'image enfin, par ah, exemple par contre, je oui. prends son adaptation de Peter et Elliot euh, Peter et Elliot, c'est pas un film qui, narrativement parlant, va révolutionner le genre, c'est un mmh. film qui a quelques aspects de construction de narration, notamment dans le lien familial qu'entretient le personnage principal et ce dragon par rapport aux parents, qui est très intelligent, mais sinon, d'un point de vue narratif, c'est assez plat, Peter et Elliot, mais derrière, il y a ce visuel, et encore une fois, c'est ça qui arrive à contrebalancer, et à faire que, malgré le fait qu'on peut se dire, c'est très convenu, c'est assez classique, il y a quand même des petites idées, mais ça ne révolutionne pas le genre. C'est grâce à ça qu'on se dit quand même que le film arrive à nous embarquer là-dedans. Oui. Et arrive à combattre justement cette faiblesse entre grosses guillemets de composition classique mmh. pour y amener justement ce qui fait la force du film, soit le visuel. Et donc du coup, en termes de mise en scène, euh, c'est là que le film arrive vraiment à tirer son épingle du jeu, clairement. Ah, ouais. Mais si <rire> Non, non, mais visuellement, le film est, est impressionnant. Déjà il y a ce choix de format qui permet de jouer beaucoup sur... C'est un aspect que je trouve pour certains très banal, mais moi que j'adore, c'est ce jeu des échelles. Constamment, le film va jouer oui. sur les échelles, sur le, le grandiloquent de certaines situations, sur le gigantisme de certains personnages, sur euh, la, la puissance de certains décors. Enfin, quand une fois, il y, y a forcément ce plan qui me revient où il est attaché à un arbre et où la caméra va faire oui. tout un tour pour nous montrer une situation, refaire un tour et nous montrer l'inverse de cette situation. Enfin, c'est des petites idées de mise en scène comme ça. Mais pour moi, c'est là, en fait, que le film brille. C'est là où, justement, cette écriture, elle peut laisser un peu perplexe. La mise en scène, elle peut pas laisser perplexe. Bah, elle peut pas laisser perplexe, mais d'un autre côté, c'est pas qu'elle essaie de nous perdre, mais... Elle aime jouer elle avec montre nous. De... Ouais, c'est ça, elle joue avec nous, elle nous montre d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir, des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est... Je, je sais pas si j'explique assez bien, mais... Il est tôt, je suis fatigué, ça va, ça va... <rire> mais la mise en scène, je la trouve excellente, par justement, oui, ses, ses, ses échelles, ses couleurs, qui, à la fois déconcerte, mais à la fois ne nous perd pas non plus. Mmh. Enfin, il nous maintient quand même dans son espèce de délire, va. il nous maintient dans... Voilà, c'est comme ça que j'imagine la légende arthurienne, c'est comme ça que je veux la montrer, et c'est comme ça que je vous la montre à l'écran, quoi. Et je pense qu'il a eu totalement carte blanche, parce qu'il enfin, est allé, au, je pense, au bout de ce qu'il voulait montrer, Tout tellement c'est géantissime. Euh, par euh, bah, les, les couleurs, les images, les photos euh, du film sont vraiment incroyables, quoi. Ah oui, non, non, C'est pour ça que j'aime les films à 24, j'aime autant les blockbusters qui vont avoir une image beaucoup plus classique, mais j'aime aller voir des films à 24 parce que je sais que je vais voir une image différente de ce qui nous est proposé habituellement. C'est pour ça que j'ai adoré The Lighthouse, Midsommar, The Witch tous les films, <rire> bientôt The Northman oh, euh, oh, voilà, oui. voilà. <rire> mais en tout cas oh, oui. clairement David Lowry ce qui, ce qui je trouve est fascinant dans ce film c'est que du début à la fin comme tu l'évoquais ça peut laisser perplexe et ça, oui. et ça joue beaucoup avec nous mais l'imagerie est vraiment intense, je pense aux premières scènes du film, déjà le premier plan du film, le premier plan du film qui est juste extrêmement créatif et qui arrive parfaitement à cristalliser toute l'ambiance qu'on va avoir devant nous, c'est-à-dire à la fois l'iconisation d'un personnage et en même temps, pas forcément. Mmh, mmh. Et, et ce premier plan est vraiment fascinant parce que dès là, on sait dans quel univers on va se diriger. Dès ce moment-là, dès cette seconde où il se passe ce qui se passe, et ben, on sait qu'on va s'embarquer dans une aventure qui va pas ressembler à ce qu'on a l'habitude de voir. Et toute la mise en scène, tout du long du film, joue constamment avec ça. Sa... Je, à... je pense à ce renard qui accompagne euh, le personnage pendant tout un temps. Qui, à la fois, peut être déconcertant parce que ça se voit, c'est de la bonne grosse 3D, quand même. Mais d'un autre côté. Ça participe à l'imagerie. Ça participe à l'imagerie, c'est-à-dire que. On sait, qu bon, on sait pertinemment que c'est un renard en 3D, ça se voit. Mais d'un autre côté, il rentre tellement bien dans le cadre. Et. Dans ces images très particulières, que du coup, bah, tu as envie d'y croire, tu as envie de croire qu'il est là, et il sert absolument bien à la fois bah, l'iconographie le... du réalisateur et le récit aussi. Exactement. Et, et je prends l'exemple du renard parce que je trouve que enfin, par rapport à la symbolique qu'il peut avoir, il est excellent, mais c'est comme ça tout le long du film en mmh. fait. Et que ce soit, je pense aussi au costume, au. Ah oui. Enfin, toutes mais... ces scènes, vraiment, il est. Euh... Et d'ailleurs, les costumes sont, sont très intelligemment faits parce oui. que on sent que c'est pas forcément fait comme un film en costume. C'est ce oui. que j'ai beaucoup aimé, c'est que y... David Lowry semble avoir pour ambition de ne pas vouloir refaire ce qui a été fait avant au travers de l'imagerie. Donc du coup, ces costumes sont très travaillés et en même temps font très sobres par oui. rapport au style de film. C'est pas raison. regardez, je fais un film qui se passe à une époque âgeuse. C'est ça. Du coup, regardez, il y a des grandes robes, il y a des grands costumes, il de et... voir la tenue qu'a le personnage principal tout du long du film, c'est c'est une sobriété absolument mm -hmm. dingue et pour autant on arrive quand même à se dire c'est une tenue de chevalier. Oui, voilà. C'est enfin c'est non non, c'est hyper bien foutu. Non, et... il arrive il arrive à montrer la légende arthurienne avec une image vraiment je pense pas forcément enfin si, un peu nouvelle en fait, mmh, si, si, avec tu je dire. pense aux couronnes aussi, enfin... Ah oui, non, non, mais tout le travail de, mmh, mmh. Tout le travail de la royauté qui est symbolisée par des couronnes Et qui puis sont ce monstre barrés, aussi, fin... ce monstre aussi qui apparaît plusieurs fois, qui est... Enfin, euh... mmh. vraiment... Bah, ce fameux chevalier vert. Ce fameux chevalier vert, et au-delà de ça, tous les monstres entre guillemets qu'il y a dans le film, je pense notamment à une séquence qu'on voit très vaguement dans la bande-annonce, et pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, je ne vais pas spoiler du tout, mais c'est une bande-annonce où en gros, le personnage se retrouve devant une plaine, où il y a des, des personnages. Et, et cette oui. manière de gérer les, les, les échelles, de nous montrer un décor, mais qui est complètement onirique et qui sort de nulle part par rapport à tout ce qui se passe le reste du temps dans le film, je trouve ces petites idées, mmh. mais tellement rafraîchissantes. C'est pour que ça euh, que j'ai ou... adoré aussi ce film, c'est que même si je ne connais pas forcément beaucoup la légende arthurienne, l'iconographie, elle est tellement, comme tu disais, onirique, que du coup j'étais transporter, moi qui suis un fan de séries comme Viking, là j'ai retrouvé un peu ce côté euh, la grandeur de la nature, des monstres, des des créatures, de tout ça, et c'est ça qui m'a vraiment rentré dedans. Quoi. Et on n'en parle pas assez, mais le film, je trouve, a une fibre très... Euh, alors, je dirais pas naturaliste, mais presque écologique dans sa manière de, de gérer, parce que déjà, rien que le choix du chevalier vert, à partir oui, de là, c'est voilà. tranché, mais au-delà de ça, il y a un lien décors, à la nature, il ouais. y a un lien oui, oui. À, à la terre, oui. euh, et, et à tout ce qui entoure le personnage, qui est très fort et qui, je trouve, est très justement J'ai retrouvé un peu de The Fall. Hmm c'est vrai, mm -hmm. mais tu m'en avais déjà parlé oui, quasiment. Oui, on en avait parlé euh, à la tu fin du dit, film. Je crois que tu me l'avais dit, même dès les premières minutes du film, tu vas fait, il, mode, il a vu oh, ce foule. <rire> mais voilà, j'ai retrouvé ce, cette espèce de grandeur, de, on est tout petit dans une très très grande nature, sans qu'elle soit forcément pesante non plus. Mm. Non, elle n'écrase pas les personnages, à part une scène, mais c'est volontaire, c'est la scène où il traverse les marais tout seul avec son oui, renard, ouais. où là, c'est légitime que ce soit écrasant. Mais sinon, c'est jamais étouffant, c'est jamais... Euh, c'est très aéré. je sais pas où a été tourné le film, mais c'est splendide, quoi. Ouais, on est d'accord. En termes de casting, on va se garder acteur principal pour un petit peu plus tard, quand même. Euh, au niveau des acteurs secondaires, euh, bon, il y a Alicia Vikander qui joue, alors, deux personnages, hum. mais techniquement un, mais en fait deux, on ne sait pas. Mais en fait, hein. mais en fait on, on ne sait pas. Qui est vraiment bien. Bon, une trouve... fois ou c'était deux fois <rire> En tout cas, moi, je l'ai trouvée vraiment excellente. Je trouve qu'elle interprète mm. très bien le personnage et qu'elle est vraiment belle. Euh, Juliette Edgerton, qui joue donc oh, le fameux je... seigneur. J'adore. Non, mais cet acteur C'est ce un acteur fétiche, d'ailleurs, je crois, de David Lowry, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils tournent ensemble. Ça va être d'ailleurs la deuxième ou troisième mm. fois. Mais j'adore euh... ça. Non, non, ça fonctionne bien. Euh, Sarita Chaudhuri, qui joue donc la mère du personnage principal, est également très bien. Qu'on n'avait pas du tout reconnu, mais que j'avais vu la veille dans La jeune fille de l'eau. C'est vrai. Et... <rire> wow. qui m'a ça j'ai fait ah oui d'accord je ouais. me souviens de ça euh, on peut également parler de Sean Harris et Kate Dickey qui jouent donc le roi et la reine ils sont tous les deux vraiment bons et que j'ai trouvé vraiment excellent euh, dans l'ensemble le casting est, est vraiment bien je trouve le casting assez impressionnant et il arrive à la fois à, à nous embarquer et, et il faut aussi parler de Ralph Ineson qui est un acteur que j'adore beaucoup qui joue le fameux chevalier vert qui a une voix déjà oui. le teint, la voix de ce mec c'était le père dans The Witch pour vous donner un ah oui, ordinateur. D d okay. Il a une voix, elle est rock. On dirait qu'il a clopé pendant 20 ans, non-stop, tous les jours, 40 clopes, et qu'il a jamais arrêté, et d'un seul coup il s'est dit stop, j'arrête. Euh, ma voix a muté. Mais okay. oui, la gestuelle, la voix correspond parfaitement. Enfin, Il représente très bien cette espèce d'alliance entre l'homme et la nature, en fait. Ouais, mais complètement. T'as l'impression un peu de retrouver les mecs qui faisaient les voix des, des, des Ents dans, dans le Seigneur des Anneaux, les deux oui. tours un peu. En un sens, ouais. ouais. moins vieillot, quand même. Au moins vieillot. Mais, mais euh, oui, euh, t'as cette idée-là. comme mais, on... <rire> mais oui, oui, oui, as cette idée-là, oui, de vraiment de... Si demain, la nature euh, prenait vie, et en l'occurrence les arbres, bah, qu'est-ce que ça donnerait et vrai Ça aurait la vraie On imagine ça. Que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou dans The Green Knight, on, en, on imagine ça, et là, du coup, c'est magnifiquement représenté, quoi. Et je vais te laisser parler de Dev Patel. Non, je pense que tu as envie d'en parler en premier. J'aime cet acteur depuis très longtemps parce que depuis j de millionnaire. Non, depuis Skins. Ah oui, c'est vrai qu'il avait joué dans Skins. Non, moi oui. moi j'avais euh, oui, c'est que... oui, vrai que ça Skins. Skins en seconde donc en, on est en première donc en 2009. Ah. C'est vrai que j'ai oui, donc oui, depuis oui, 2009, je suis ultra fan de cet acteur parce que déjà dans Skin, était il est vraiment bon, excellentissime. Enfin vraiment. C'est pas euh... le seul d'ailleurs, il y a plein d'acteurs oui. qui sont ressortis non, mais de oui, cette oui, série, oui, oui, qui ont cartonné hein. après. Mais oui, oui. Évidemment, mais euh, j'aimais beaucoup ce personnage-là et, euh, et après par la suite, euh, il, enfin, il a joué dans des films qui m'ont beaucoup plu Slumdog Millionnaire je pense aussi à euh, c'est Chappie. Oui, oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, J'aime ce qui retranscrit à l'image, en fait. C'est vraiment cette espèce de... à la fois de candeur, parce qu'il a un visage très doux, et... Je sais pas, j'ai de l'affection directement. Je le verrais mal jouer un méchant. Ah oh oui, non, il pourrait pas. pas. C'est con à dire, hein. mais si ça se trouve, il pourrait. On, il a une, on tête, de gentil. Il a une mais tête de gentil. Voilà, il a, on s'attache très rapidement à ce personnage-là par euh, ce qu'il transmet, en fait, et depuis... Euh, quasiment le début de sa carrière parce qu'il a dû commencer avec Skins depuis mmh, le début de sa carrière en fait mmh. non, mais je suis d'accord avec toi, là il est vraiment impressionnant bon, pour le coup moi je pense indéniablement qu'il livre une de ses meilleures interprétations mmh. depuis le début de sa carrière ah, oui. qui est encore très jeune mais il livre clairement aussi une, aussi une parce fantastique que, interprétation parce que le film euh, le permet ah oui le film lui permet totalement voilà. de, de, mmh. de de porter haut et fort tout ce qu'il a envie d'emmener en termes d'émotion et non non c'est vraiment assez fascinant à regarder et, mmh. Ah non, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est quand, quand est Quand je repense à des scènes où il est complètement paumé, enfin littéralement paumé, et euh, le regard qu'il a, enfin, je le trouve vraiment fantastique. Quoi. Mmh. Non, je suis d'accord avec toi. Non, non, il est vraiment fou. Et, et pour moi, il a fastoche à son compte au moins 40% de la réussite du film. Ah oui. Ouais, ah bah, non, oui, oui, oui. Facilement. Il, il le porte. Euh, mais c'était volontaire aussi. Enfin, ça se voit. Mmh. De la façon dont il est montré, et tout ça se voit. Ouais, et je reviens sur le fait qu'il ne peut pas jouer un méchant, mais je, du coup, je repense à une scène assez importante du début. Ah, c'est vrai que oui. Et il n'est pas... On sait pertinemment qu'il n'est pas méchant, mais il a, il a quand même un regard un peu à la fois perdu et à la fois prêt à commettre un acte. Mm. Et du coup, non, il est vraiment... Ben, il est excellent. Oui, oui, tout à fait. Oui. Tu as tout dit. Voilà, C'est parfait. Euh, on arrive à la fin de cette vidéo, donc qu'est-ce que tu retiens de The Green Knight ou Le Chevalier Bert bah, c'est une œuvre à part entière que j'ai trouvé vraiment excellente, qui... qui est à voir, que je conseille vivement, même euh, à des personnes qui... enfin ça fait un peu élitiste de dire ça, mais des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des films aussi, diffé... aussi différents mm -hmm. dans leur imagerie, je le conseille quand même parce que vraiment, euh... déjà c'est une œuvre hyper intéressante, ça permet aussi de découvrir la légende arthurienne autrement que parce qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Et, euh, et pour, euh, pour Dev Patel, pour, euh, pour toute l'ambiance euh, sonore, euh, graphique, vraiment. Non, je le conseille euh, haut et fort. Je suis d'accord avec toi. Non, non, c'est un film qui vaut largement le coup mmh. d'œil. Bon, c'est triste que ça soit sur Amazon Prime, mais ça reste quand même euh, <coughs> important de le voir, je pense. Euh, c'est vraiment un film qui visuellement est imposant qui peut-être mmh. en termes d'histoire vous semblera assez convenu mais il ne faut pas s'arrêter là il faut non. se laisser ça embarquer par toute mmh. l'aventure qui en découle c'est un film qui visuellement est, est, voilà, faut est une œuvre dingue, privé, mais... Une dingue. Mmh. mais ouais clairement on vous conseille The Green Knight de David Lowery sur Amazon Prime voilà. j'espère qu'il sortira en DVD ou en Blu-ray parce que personnellement mmh. j'aimerais bien l'avoir dans ma collection mmh. mais euh, j'espère qu'il y aura un district en qui le récupérera parce que ça sera un, un peu message. Dommage. voilà Petit message subliminal, mmh. voilà, vous avez pas pu avoir les droits ciné, essayez d'avoir les droits en version matérielle, ça serait pas mal. Merci mon cher Hugo. Bah, merci à toi. Participer un à un ce dernier message film aux distributeurs. De Vas-y. Si The Northman ne sort pas au cinéma, mais si c'est universel, vous, vous aurez ma mort. C'est universel qu'elle est soit qu T'inquiète pas, pas. Ma mort sur la conscience. C'est universel qu'elle est, qu oui, est drogue. T'inquiète pas. Vu le il sortira, casting, ouais, il n'y a voilà. pas le choix. Voilà c'est ça. Et vu la forme du film, et vu la hype qu'il y a autour des Vikings, je pense qu'ils se font pas trop de soucis. Voilà. I'm watching you. <rire> euh, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir Donc, des films, même si c'est pas au cinéma et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Allez, ciao. Et à la fin du coup. Et en fait à la fin il meurt. On lui coupe la tête. <rire> mip, mip, mip, mip.